La, la, la taille de formation fait que les branches, on aurait un arbre qui ne serait pas taillé, on pourrait penser que les branches du bas vont partir latéralement et donc gêner au niveau des, des cabines ou des rétroviseurs, mais comme il y a une taille de formation, pour élever l'arbre à 6 mètres d'hauteur, à l'heure actuelle on n'aura pas de branches qui vont venir gêner le matériel, je ne pense pas non.